The events that took place yesterday in Toronto were a senseless attack and a horrific tragedy. On behalf of all Canadians, I offer my deepest heartfelt condolences to the loved ones of all those who were killed, and we wish a full recovery to those injured and stand with the families and friends of the victims. I speak for every one of us in thanking the first responders at the scene. They handled this extremely difficult situation with professionalism and bravery. They faced danger without a moment of hesitation, and there is no doubt that their courage saved lives and prevented further industry, injuries. The entire community of Toronto has shown strength and determination in the face of this tragedy. All Canadians stand united with Toronto today. Finally, I will note The excellent collaboration between all orders of government and law enforcement in the handling of this situation. We are continuing to monitor it closely and work with our law enforcement partners around the country to ensure the safety and security of all Canadians. Les événements survenus hier à Toronto sont une attaque insensée et une tragédie horrible. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont été tués, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous sommes de tout cœur avec les familles et les amis de toutes les victimes. Je tiens à remercier les premiers répondants qui ont su gérer cette situation extrêmement difficile avec courage et professionnalisme. Ils ont fait face aux dangers sans hésitation, sans hésitation et les efforts qu'ils ont, qu ont déployés ont sans doute sauvé des vies et prévenu d'autres blessés. Toute la communauté de Toronto a fait preuve de détermination et de force face à cette tragédie. Tous les Canadiens sont unis derrière Toronto aujourd'hui. Je tiens également à souligner l'excellente collaboration entre les paliers de gouvernement et les forces de l'ordre dans la gestion de cette situation. Nous suivons la situation de près. Et nous continuerons de travailler avec nos partenaires d'application de la loi à travers le pays pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. Monsieur Trudeau, il y a beaucoup de Canadiens aujourd'hui, euh, des familles, des proches aussi, qui se posent une question, et c'est pourquoi. Pouvez-vous les éclairer sur les motifs ou les raisons euh, qui auraient pu euh, expliquer un tel geste de la part du suspect? Évidemment, euh, les enquêtes euh, continuent, euh, mais euh, nous avons déjà, euh, c'est assez clair qu'il n'y a pas de connexion à la sécurité nationale comme telle euh, pour les euh, motifs, les motivations, euh, ça va prendre encore un peu de temps pour comprendre qu'est-ce qui, euh, qu qui était dans la tête de, euh, de, de, de, de l'agresseur dans cette situation mais les Canadiens se posent beaucoup de questions et, et nous sommes tous ensemble à se poser des questions sur cette attaque uh, insensée. Uh obviously les Canadiens continue et uh, and will continue to des uh, questions about uh why uh, this happened, what could possibly be the motives behind it as was uh, indicated last night by our public security minister um, At this time, we have no reason to uh, suspect that there is any national security element uh, to this uh, attack, but obviously the investigations continue. How can you reassure Canadians while this kind of gesture is almost impossible to prevent? I think what we see today is a country in general euh, qui euh, prend un moment pour réfléchir à comment nous pouvons être là les uns pour les autres. On pense à Toronto et au, aux familles euh, des victimes. Euh, on est en train de vouloir être là pour nos voisins, pour nos communautés. Euh, on est rassuré par euh, euh, le, le calibre extraordinaire de ceux qui euh, nous desservent à tous les jours en tant que premier répondant. Et, euh, nous allons continuer euh, de faire tout ce qu'on peut en tant que palier de gouvernement en termes de services d'information et de protection pour assurer la protection des Canadiens euh, à tous les jours. Obviously, um, Canadians across the country are uh, shocked and saddened by this senseless tragedy and attack. Um, we can be uh, comforted. Uh, in seeing the extraordinary response of our first responders, uh, folks who stepped up with courage and ability, uh, and ensured that, uh, uh, in uh, in the face of such terrible tragedy and attacks, we uh, are uh, pulling together and uh, trying to find answers while keeping people safe, uh, we have extraordinary. Folks across the country and our police services and in our intelligence agencies who work hard every day to keep Canadians safe, and they will continue to do just that. Prime Minister Julie Van Dusen, CBC, is there any way to protect Canadians who are going about their daily lives when assailants are choosing soft targets more and more? Obviously, uh, we need to continue to reflect on the uh, changing situations in which we're in, but we and do everything we can uh, to keep Canadians safe but we cannot as Canadians choose to live in fear uh, every single day as we go about our daily business we need to focus on um doing what we can and we must uh, to keep Canadians safe uh, while we stay true uh, to uh, the uh, freedoms and values that we all as Canadians uh, hold dear évidemment, euh, nous allons réfléchir sur et, et, et regarder, euh, suite à, à cet événement, qu'est-ce qu'on peut faire euh, de plus, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour assurer la protection des Canadiens et de nos communautés. En même temps, nous ne devons pas euh, commencer à, à vivre dans la peur et dans l'incertitude à tous les jours euh, quand on se promène dans, euh, dans nos villes et quand on, euh, quand on vit nos vies. Euh, nous devons… Uh, rester un pays uh, ouvert, libre uh, et, uh, et, et à l'aise dans, dans nos valeurs, uh, et nous allons continuer de l'être. Does this change your planning for, uh, in terms of security for the G7 in Charlevoix in any way, considering it does not seem to be linked to terrorism? O obviously, you have to keep world leaders safe. Does this have any bearing on your planning? Uh, the uh, security... Uh, for uh, the G7 uh, will be uh, comprehensive. Uh, we will, of course, always reflect on uh, what we can do better, what we need to do, uh, but uh, as we know, this hasn't changed the overall threat level in Canada, uh, and uh, we will continue to make sure that uh, both participants, Uh, residents uh, and all citizens are safe uh, during uh, during the G7, during uh, any uh, event of that uh, of that kind. Dernière question. Pouvez-vous juste répéter ça en oui. français oh, avant bon. ma dernière question? Um, C'est certain que par rapport à la sécurité euh, au G7 ou à n'importe quel autre euh, événement d'envergure au Canada, nous allons toujours réfléchir à, à tout ce que nous pouvons faire pour assurer la, la sécurité euh, des participants, euh, des citoyens, euh, des gens autour. Euh, mais nous allons… Euh, euh, nous, nous reconnaissons que cet événement-ci euh, n'a pas changé le niveau de, de, de menace euh, au Canada. Mais nous allons toujours être euh, ouverts à réfléchir à ce que nous pouvons euh, faire mieux et apprendre de, de tragédies terribles comme celle-ci. Michel Lamarche, TVA Nouvelle. Euh, Monsieur Trudeau, plusieurs ce matin auraient pensé que vous seriez vous-même à Toronto considérant l'ampleur de la tragédie. Qu'est-ce qui fait que vous faites cette déclaration aujourd'hui à partir d'Ottawa? Je pense que euh, tous les Canadiens, euh, sont à Toronto aujourd'hui dans leurs pensées, dans leurs prières, dans leur cœur. Euh, J'ai parlé hier soir euh, à, à, au maire et à la première ministre, euh, nos, nos experts en, en sécurité, en, en euh, nos services de renseignement sont en train de travailler, de collaborer très étroitement avec tout le monde sur le terrain, euh, mais euh, on, on sait très bien que ça, ça continue d'être une enquête active euh, et j'ai l'intention d'y aller euh, dès que euh, ça a du sens que, que j'y aille. Euh, pour l'instant, je pense qu'on va laisser les gens faire leur travail sans trop de, de perturbations, ce qui est toujours le cas avec un premier ministre qui arrive. Um, I spoke last night with uh, the Premier uh, and the Mayor. Um, our uh, police services, our intelligence agencies are all working very, very hard, uh, closely coordinating uh, with, uh, with the uh, uh, folks on the ground. I think all Canadians uh, are with Toronto today uh, in our hearts, in our prayers, in our thoughts. Uh, I will, uh, of course, uh, go to Toronto uh for this as soon as it makes sense to do so uh but right now it's very much an active ongoing situation and I wouldn't want to uh distract or remove any uh, uh any personnel uh or any focus away from the important work that's being done uh, both for uh, uh, the victims and their families and for the investigation merci beaucoup tout le monde